Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Bonsoir, adorateurs, adoratrices. Excusez-moi vraiment de ce petit retard, dû à un problème de connexion. Je voudrais ce soir encore bénir le nom du Seigneur pour votre vie. Je dis merci au Seigneur pour tout ce qu'il fait. Que la gloire et l'honneur lui reviennent ce soir encore pour ce rendez-vous divin. Nous lui rendons toute la gloire pour sa grâce et sa faveur à lui sur la gloire, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, merci. Nous allons donc nous disposer encore pour communier avec le Seigneur, pour lui rendre toute la gloire. Lui qui a favorisé, occasionné ce moment, béni, cet espace de rencontre avec le Tout-Puissant, que la gloire lui revienne à jamais, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu vas donc te disposer de là où tu es, toi qui es connecté, et tu vas commencer à rentrer dans une phase d'adoration. Gloire à Jésus-Christ. Tu peux chanter ce cantique avec moi. Alléluia. Alléluia. My God. Hallelujah. Makalo shikada bayon de Hallelujah. Regardez ce Robo Shika barra mama, mama, mama, mama, Requete so ribo baba, baba, baba, baba, baba, regardez ce qu'on trouve au chica, baba, baba, Euskin <speaking> the Robon Lama Hinta, you the break, the La Rodo Shabby on the break on the mouse Rabo Seke, bababa Baba Baba Baba Shikata Yamba, Yondogo Seke, rebound the brick the Loma Chick, the Mambaba Redis, Idam Baboski, the Yondi Laba Hunta, Risi Glory. Receive praise, receive honor, Lord. You deserve praise. Rocking the bow, Robo Shada, back in Talabaosi. Edele skudu rumma bari, konto Robo Shari, the break. Robo Si kiri in the break. The low Rabba Shiki, Mama. Edege skudu yon the break. In the Lobo Roba Rika, in the break. The Lar Rabba Shiki, the Mount brilo. Idambaoski the Mount brilo. Low Rabba Shiki, dambabari Bariri in the low Ida Baba Lombo sack in the a low rabba. I the the mount to breed on low shabba, down be the long the breaking to lobo saking to break. Rabba baba shikata yam the breaking the bo saking to break baba rabo seketi. Ida logo shiba I on to the low scum to me on the bar in the break. Ida baoskin to bring the mount the bar raid and low shabbi to bring the bound in the ba sec low rack into bull the bound to inta shamb brain. Lord rabe and the bread and to into rico lumario on the skinta shaba and the bread lord low skin to on the breading my god i praise you lord i give you things, lord parayon the breeze oh you think slow makadaba in the bread I give you thanks, Lord. My love is yours, Lord. I on the breast, shocking in the breath. I was born to preach a word. I was born to serve you, Lord. I was born to do your will, Lord. I will be one of your servants down here, Lord Jesus Christ. Because my love is yours, Jesus. My love is yours, Jesus. I thank you for your grace. I thank you for the grace upon the lives of all those who are gathered together tonight all those worshippers ready now to be connected to you to your Holy Spirit of God Jesus Christ I do thank you for their life Lord Jesus Christ because you are the one who has called them for your glory Lord and tonight you want to bless them want to give them the knowledge of the word of Jesus Christ for them now to be connected to you all the time because you are called worshippers of God and they want to worship you truly God they want to worship wholeheartfully they want to worship. Your know they want to worship you with all their heart, they want to worship and give you glory. Oh, hallelujah. readable skin to mountain breed, Jesus Christ. Rabba Baba to most happy the breaking low Rabba shaking the mountain in Jesus' name. Rabba Shika Daba yon to break it. Merci Psavi. papa Break. Rogo do sakin to bando Shiba yon de break. In roshaba in Shaba inta mayon the kinta. Roko to sabi yon the break in même s'il si y a coupu d'électricité, cela n'est pas un frein à la manifestation de ta gloire. Je bénis ton nom pour tout ce que tu fais. Merci infiniment parce que ta parole elle reste vraie. Merci parce que tu es le Dieu qui reste fidèle. Et béni sois-tu de tout, Seigneur. Je te bénis pour la situation que tu contrôles, merci pour la situation que tu contrôles, la situation de la nation que tu contrôles, la situation de l'électricité que tu contrôles, Seigneur tu es la lumière du monde, et nous sommes ta lumière, et quelle que soit Seigneur la, la circonstance, quel que soit le temps, nous croyons en la fidélité, je te rends toute la gloire à Père. Pour ce que tu prends le contrôle de la situation, parce qu'on t'appelle le maître des temps et des circonstances. Mon âme te bénit, mon âme t'exacte. Te Je te rends gloire pour la vie de la fille. Seigneur, de la gloire de ton adoratrice, de, de, de ta servante, au oh, Dieu de gloire, tu de puisses en attacher, durer. Oh, Merci pour les autres que tu nous apportes par rapport à la demande que nous avons formulée vis-à-vis. Seigneur, de la gloire de toi, pour demander son, son rétablissement. Et nous croyons, paillons de 15 cartes de brés en ta fidélité. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Alléluia. Il est l'agneau de Dieu. Il est l'agneau de Dieu. Il est le roi. Il est l'agneau de Dieu. Jésus, est-ce que tu peux chanter avec moi? Il est l'agneau de Dieu, l'agneau, il est le roi, il est l'agneau de Dieu. Jésus est le roi, il est l'agneau de Dieu. Celui qui te guérit, il est l'agneau de Dieu. Jésus est le roi, il est l'agneau de Dieu, il est le roi. Il est l'agneau de Dieu. Jésus est le roi. Il est l'agneau de Dieu. Il est le roi. Jésus est le roi. Il est l'agneau de Dieu. Oh, il est le roi. Il est l'agneau de Dieu. Jésus est le roi. Alléluia. Il est l'agneau de Dieu. Il est notre roi. Il est ton roi. Il est Marie-Condo-Shabba et de Bré. Il est le de Bré. Marion de Beau-Sakin de Toborabashi Mighty Loboski de Bré. Corobosari Bré. Rabochek de Ramblo. De Mist je veux que ce soit. Tu dis gloire à Dieu, gloire à Jésus-Christ. Nazareth, je veux que tu proclames cela. Je veux que tu proclames gloire à Dieu. Je veux que tu proclames gloire. Tu vas comprendre pourquoi. Dis simplement gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, mon Dieu. Gloire à toi, merveilleux. Gloire à toi, Dieu magnifique. Gloire à toi, l'honneur te revient. La louange. Gloire à toi, Père tout puissant. Gloire à toi, Dieu fidèle. Gloire à toi. Oui, rends gloire à Dieu. Dis-lui, Seigneur, tu es, tu mérites la gloire. Reçois la gloire ce soir reçois encore la gloire je te rends gloire Mokibo sabi de brène le ray right, rayon breasque en te mocha ida m'amba boski ski de lo shaba in the break et to bo de bilo side be de mount side break in the lo shabi on the break in Jesus name robo sabi de break Dabski Dabski de l'eau bo breaking d'a de reçois la gloire seigneur reçois la gloire je te rends toute la gloire nous te rendons toute la gloire, nous te rendons toute la gloire ce soir, nous te bénissons encore ce soir nous te magnifions parce que tu as suivi cette plateforme pour, gloire, pour ta gloire la Bible déclare tu fais toujours ta gloire et ce soir tu as certainement quelque chose de glorieux encore à manifester dans nos vies ce soir encore tu as quelque chose de puissant nous communiquer, ce soir quelque chose va se produire encore dans l'atmosphère et dans notre réalité existentielle parce que ta parole ne reste pas seulement qu'à l'état spirituel la Bible me dit ceci, que cette parole qui a été esprit et qui a L Esprit au commencement, cette parole finira par se manifester en chair. La Bible déclare au commencement était la parole, la parole était à l'état spirituel, mais la parole s'est matérialisée. Et si tu as manifesté ta parole de façon physique dans nos vies, ta gloire se manifestera. Ta gloire se manifestera et nous verrons encore que tu es fidèle. Nous pourrons raboucher de bord de l'autre, qui de breaking le low, rock, de brèche. Nam disque de brin l'autre, l'eau, bad rocking to moussak in the, the bread. Mon âme te rend gloire. Rika tobo shit and bad reading to lose count te brille l'autre. Mon âme te rend gloire, Seigneur. Merci ta grâce. Hallelujah. Merci ta grâce. Merci ta grâce. Oh, making de brèche, le low, shabada, barada, barada, barada. Je rends gloire, gloire, ma aussi, gloire à l'agneau. Je rends gloire. je rends Dis que je t'aime, mon Seigneur mon Jésus, de ton amour suprême. Oma Baba Shika Baba. Rabba Yobolo Shika Baba Sika Raba Barabo, Sika Barabo scan de bre, Rabashika Warabo se kede ma marikantabo Sekete kete marako se de briskin de mo sabi in the break, low rabo seke de low rabi l'ont bre. Merci Seigneur pour ta gloire. Rabo se mo cantayon de bre. Merci pour l'atmosphère de gloire. Rayon de briskin de brin de mochade in the break on the boos Merci pour l'atmosphère de gloire. robo dans de briques, de, de in the Lord Jesus. Merci pour l'atmosphère de gloire. Mon âme te bénit, te magnifie encore, Seigneur. Toi qui je rends gloire ce soir. Toi qui es une, une adoratrice, rend gloire ce soir. Toi qui es un adorateur, rends gloire ce soir. Merci pour la vie de chacun. Merci pour la vie de tout un chacun. De chacune au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je te bénis, mon Père. Je te rends toute la gloire, comment ne pas te louer, comment ne pas t'adorer, comment ne pas te rendre gloire, comment ne pas célébrer ta grandeur, comment ne pas te magnifier, comment ne pas t'adorer, comment ne pas te rendre toute la gloire, toi qui mérites d'être adoré, d'être glorifié. La Bible me dit ceci, que Jésus-Christ avait dit, Père, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie. Toute la gloire doit te revenir, mon âme te bénit, mon âme t'exacte, mon âme te loue, Seigneur, que mon âme glorifie le nom du Tout-Puissant, que mon âme célèbre ta grandeur et ta fidélité, que mon âme rende gloire à Dieu, que mon âme bénit le nom du Tout-Puissant, que mon âme soit attachée davantage à Dieu, que mon âme bénit le nom du Tout-Puissant, que mon âme célèbre la grandeur du Très-Haut. Que l'âme d'un adorateur, l'âme d'une adoratrice, soit attachée davantage à Dieu, liée fortement au Tout-Puissant, et lui rendre gloire au nom de Jésus-Christ, de Nazareth, parce qu'il mérite la gloire. Il mérite la gloire. Lui qui fait toute choses pour sa gloire. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Alléluia. Merci, Père, encore pour ta grâce. Je veux te dire encore merci. Je veux encore te dire merci pour ce que tu conduis ce moment. Je veux encore te dire merci pour ce que ton esprit est en mouvement. Je veux encore te dire merci pour tes bienfaits. Il va encore te dire merci pour ce que tu as prévu de faire. Il va encore te dire merci pour la matérialisation de ta gloire. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Raboskin to Mouth the bridge. Merci pour tout ce que tu fais. C'est à toi ce que revient la louange et la gloire. Nous te bénissons, Seigneur. Merci encore pour la vie de tout un chacun de nous. Oh Dieu Tout-Puissant, comment ne pas te célébrer? Comment ne pas te rendre gloire? Comment ne pas magnifier ta grâce? Comment ne pas te célébrer, Père des nations le Père des esprits est ton nom. La Bible déclare que tu appelles le Père des esprits. La Bible déclare que tu appelles le Père des lumières. Oh mon Dieu, non, non, ne pas te dire merci. Comment ne pas te rendre gloire, comment ne pas te célébrer, comment ne pas te magnifier, comment ne pas t'exalter, comment ne pas te dire que tu es bon, comment ne pas te dire que tu es exalté, tu es honoré, tu es puissant, tu es digne, louange et d'adoration. Et que nous voulons, Seigneur, te dire merci. Oh, de Oh, my God, my God, precious God, wonderful God, mighty God, all-powerful Lord. Rabo, shi'ki, te de in the brain. Receive glory, oh, marakoto shikababa. Mon âme, bénis-le, sa grandeur, Alléluia. Merci, Seigneur, de ta grâce. Alléluia. Merci encore, papa. bénis sois-tu, ton amour infini, Je t'aime, papa. Et je vais demeurer dans ta présence jusqu'à la fin de mon existence ici-bas. Et je crois que cela aussi est le désir de tout un chacun de nous sur cette plateforme. Parce que celui qui est en connexion avec toi n'a pas peur de mourir pour ta cause. Celui qui est en connexion avec toi sait qu'il est né pour ta gloire. Oh my, on the on the Nam te shake in the, the, rabbit, the bread, Lord. Lord riski de loma in the house, de bond, de Johnson bound to be on the county laws can the -lo break Loma Lavo ski the Loma how the geese codes it on this sabi on the, the level on the king the loba on the king So my aunt breeds Lava on the long guy -on, on the on shaba on the breed on the skin of both about reading Rabo rose. even on the beach sound below them on the shaba on the kids line the lobo love out even more about the braids ra oto sa ka bo bo bo bo ra kan ti be skand breloads Mayos ios iro bo bo bo shaba id braids iros iro go to mount eden para viro sabi on the beat on the mounto cabo she down on the beat on the bilo lo shabi the braids ida on the sabi Mind my to loskid lo bonte bounty Shaba yonder bound be loads. Mama Baba Baba Shika Baba, Edelin double sabi on the beunt I mount the sido the brilliant be loaned the mount the be sucking the bread raba shiki the mount baby soaking the lobo she baba elebe suke the yond eos idobo e shaba in the I mama Kodo Sikarabah Raboshidon de Bilo T Mount the Belo Rabi on the shake it. I know siki the mama Ita Rabba shake it yon bo shaba bo bo bo bo bo the breed on Mam the lebos sak in the breed loba in the skin the breed on Mam bo Bosh the won't in Jesus name in Jesus name in Jesus name Lord by young the praise, hallelujah my God, i worship you jesus i was born to worship you lord jesus around to be your i was born to give praise to you lord and i would like to thank you for the life of all the worshipers i would like to bless your name for everyone i would give you glory lord My love is yours, that love is yours too, God. I love your presence, you know, God. And I want to die in your presence, oh Lord Jesus. I want to give you glory, Lord, because my love is yours, Lord. You know, I'm nothing without you, Jesus. I'm not here to shut up. I'm not here to boast. I'm not here to talk about myself. But I'm here to reveal the power of the Holy Spirit of Jesus. I'm here to be an anointed person to transfer God's power. I'm here now to speak from the kingdom of God, the mystery of His word, and proclaim His power. Reveal yourself, Jesus. Reveal yourself. Because you are the one who is honored tonight. Reveal yourself to your people. Reveal yourself to the people, to your worshippers. They are here, they are waiting for your glory, Lord Jesus. Reveal yourself to them. Reveal yourself to them, Jesus. I cannot do anything, Lord Jesus Christ, because I'm human being am limited. But you are not limited. You are limitless. Oh Lord Jesus, be glorified tonight. Be honored, Lord Jesus. Rubble-shaded by the to on the most solid bridge. I love you, Jesus. I love you, my King. I love you, my shepherd. I love you, the King of kings. Oh, mighty God. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Oh, Jésus. Oh, Jésus. Tu es bon. Tu es bon. Tu es bon, vraiment. Tu es bon. Oh, mon Dieu. Ami fidèle, tu m'as aimé. Oh, bagabo, c'est que tu es. Tu m'as aimé, tu m'as aimé, tu m'as aimé, aimé. À qui te comparer à qui te comparer à qui te comparer Vraiment, tu es bon. bon. qui te comparer? À qui te comparer? À qui te comparer? Oh, Jésus, ami fidèle, tu nous as aimé. Bon, tu es bon, vraiment, tu es bon. Seigneur, tu es vraiment bon. Tu es vraiment excellent. Tu es vraiment puissant. Ils ne cesseront jamais de le proclamer, de le dire, parce que tu es effectivement bon. Tu es tout puissant, tu es si merveilleux, tu es si grand, si puissant. Reçois encore la gloire ce soir, reçois encore la louange, l'adoration ce soir. Reçois Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. À droite à droite, que le Seigneur nous bénisse. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth, que son nom soit élevé à jamais celui qui veille si sa parole l'accomplit et ce soir je crois qu'il a encore une bonne nouvelle pour toi, Alléluia, il a une bonne nouvelle pour toi, il a une bonne nouvelle pour toi il a une bonne nouvelle pour toi Alléluia, ce soir je vais te dire d'attendre à la gloire de Dieu attends-toi à la gloire de Dieu attends-toi à la gloire de Dieu, voici le thème que le Seigneur, le Saint-Esprit m'a révélé parce que franchement lorsque la maman nos chers maman, Josette m'a programmé, m'a informé et je lui ai dit que j'étais prêt. Parce que, euh, dans mes habitudes, lorsqu'on me convoque ou lorsque je reçois une invitation, je me dis que cela ne dépend pas de moi. Cela dépend de celui qui a bien voulu inspirer sa sévente pour me dire, « Bon, tu es programmé pour tel jour. » Mais quand j'ai dit que je suis prêt, humainement parlant, je n'avais pas de message, je n'avais pas préparé quelque chose parce qu'il fallait faire les cours, puisque, bon, voilà, il y avait d'autres activités. Mais le Seigneur est fidèle. Parce que lorsque tu dis « Yes », alors lui-même t'accompagne. Lui-même, il sait que c'est son œuvre que tu fais. Donc lui-même, par sa puissante main, t'accompagne. C'est pourquoi il dit dans sa parole, ce n'est ni par la force, ni par l'intelligence humaine, mais c'est par le Saint-Esprit. En fait, il veut dire, ce n'est ni par la force humaine, ni par l'intelligence humaine. Mais en fait, c'est par la force du Saint-Esprit et par l'intelligence du Saint-Esprit. Alléluia. Parce qu'il y a la force du Saint-Esprit. Et il y a l'intelligence du Saint-Esprit. Alléluia. Mais ce n'est pas par la force humaine, parce que la force humaine est limitée. Ce n'est pas par l'intelligence humaine, parce que l'intelligence de l'homme est aussi limitée. Mais c'est par pas le Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit a sa force, et le Saint-Esprit a son intelligence. Et lorsque tu te disposes au, devant le Saint-Esprit, pour dire, voici, Seigneur, je réponds, yes, alors le Saint-Esprit vient te donner lui sa force, il vient te donner lui son intelligence pour accomplir la volonté de Dieu, de sorte que les hommes qui t'entendront, les hommes qui vers qui tu partiras, reconnaîtront que c'est le Seigneur. Gloire à Jésus, comme je disais tantôt, attends-toi la gloire de Dieu. Et ce soir, c'est ce thème-là que nous allons vraiment développer à travers un texte principal, que le Seigneur m'a inspiré aujourd'hui même. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Vous très être vraiment très attentif à, à, à, à pour ta grâce. Merci pour ta fidélité. Merci pour ton amour. Merci. Merci pour tout, au nom de Jésus. Attends-toi la gloire de Dieu. Alléluia. Donc, nous allons partir dans le livre de Mac. Dans le livre de Marc 5, à partir du verset 21 à 42. Marc 5, à partir du verset 21 à 42. Je lis la parole du Seigneur avec respect et considération. Jésus dans la bac, regagna l'autre rive où une grande foule s'assembla près de lui. Il était au bord de la mer. Alors vint un des chefs de la synagogue, nommé Jairus qui l'ayant aperçu. Se jeta à ses pieds et lui adressa cette instant de prière. Ma fille est à l'extrémité. Viens, impose-lui les mains afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Jésus s'en alla avec lui. Et une grande foule le suivait et le pressait. Or, oh, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et n'avait éprouvé aucun soulagement.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 C'est qui avait fait cela. La femme effrayée et tremblante, sachant ce qui était s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit, « Ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. » Comme il parlait encore, suivant de chez le chef de la synagogue des gens qui dit, « Ta fille est morte. Pourquoi importe t davantage le maître ?» Mais Jésus, quand il ont entendu ces paroles, dit au chef de la synagogue, « Ne crains pas, crois seulement. » Et il ne permit à personne de l'accompagner, si ce n'est à Pierre, à Jacques et à Jean, frère de Jacques. Ils arrivaient à la maison du chef de la synagogue, où Jésus vit une foule brillante et les gens qui pleuraient et poussaient de grands cris. Il entra et leur dit, « Pourquoi faites-vous du bruit Et pourquoi pleurez-vous »« L'enfant n'est pas mort, mais elle dort. » Et il se moquait de lui.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 On nous présente deux situations. D'abord, la principale, c'est le fait qu'un homme du nom de Jairus, un homme, considéré, un homme considéré dans sa communauté, un chef de synagogue, avait un souci, il y avait sa fille de 12 ans qui, avait, qui, qui, qui, était, qui était mourante. Et donc, il va solliciter le Seigneur Jésus-Christ vers sa maison pour opérer ou pour solutionner son problème. Voilà qu'une scène va se produire en chemin. Alléluia, très bien. Jésus était en mouvement vers la maison de Jairus. Et en chemin quelque chose va se produire qui va prendre le temps à Jésus-Christ de Nazareth, qui va prendre son temps, qui va l'occuper. Il dit ma fille est en train de mourir. Viens vite la sauver. Mais en chemin, quelque chose va retenir le Seigneur. Magos, alléluia. Quelque chose va retenir le maître en chemin. Et quelle est cette chose? Une femme aussi avait un problème. Mais tenez-vous bien. La Bible dit que cette femme a souffert pendant 12 ans, pratiquement, d'une perte de sang. Est-ce que vous voyez quelque chose? La fille de Jairus avait 12 ans. Cette femme qui perdait son sang souffrait pendant 12 ans. C'est pour la fille de Jairus que Jésus a été interpellé. Il n'a pas été interpellé pour cette femme. Et il se rendait vers la fille de Jairus. Mais en chemin, quelque chose va l'interpeller. Quelque chose va se produire. Et il va prendre son temps pour régler ce problème avant de continuer le chemin. alléluia Et finalement, je vais, je vais revenir dans un peu de commentaires. Finalement, quand il va arriver chez Jairus, il va guérir, n'est-ce pas, la fille de Jairus. Mais regardez ce qui se passe. La Bible dit, « lorsque il partait, cette femme va poser un acte de foi ». Cette femme va profiter de son passage pour le toucher. Elle va manifester la foi. Et sa foi va l'amener à la guérison. Après, des gens vont venir chez Jairus pour lui dire, ce n'est plus la peine d'importuner le maître. C'est vrai tu l'avais sollicité pour ton problème. Mais voici, ta fille est morte. Il n'y a plus rien à faire. Ce soir, je vais te dire, attends-toi à la gloire de Dieu. Ce n'est pas encore terminé. Parfois, on peut avoir l'impression que lorsqu'on sollicite le Seigneur, c'est là que la situation s'empire. Parfois, il y a des gens qui prient. Il y a des gens qui prient pour un sujet, ou ils prient pour une situation, mais ils ont l'impression que plus ils prient, plus la situation se complique. Alléluia! Plus ils prient, plus la situation se complique. Comme si Dieu ne les écoutait pas. Et vous voyez, cela se manifeste ici parce que Jésus-Christ était en marche vers la maison de Jérusalem. La fille était mourante. Elle n'était pas encore totalement morte. Mais un événement va le retarder. En chemin, il va prendre son temps pour régler cette situation. Laisse-moi te dire quelque chose. Dieu est en marche vers toi. Ce n'est pas parce qu'il est en retard. Mais il y a des choses qu'il prend le temps de régler sans que tu ne saches, parce que cela a un rapport aussi avec toi. Qu'est-ce qu'il veut dire? Et regardez bien, la fille de Jairus avait 12 ans. On le précise à la fin du verset 42. La femme qui perdait son sang a perdu son sang pendant 12 ans. Est-ce que vous savez que parfois Dieu peut tarder sur votre situation avant de se manifester dans sa gloire parce qu'il veut prendre le temps de régler la situation de quelqu'un d'autre? Parce que cela va te profiter. Je veux dire quoi? On va prendre une situation. Vous vous rappelez de la situation de, de, de, de, de Joseph? Ça, c'est test que je, je... Genèse 39 rappelez-vous la situation de Joseph dans le livre de Genèse 39 le chapitre 39 le chapitre 40, le chapitre 41 d'abord dans le chapitre 39 Genèse 39, Genèse 40 Genèse 41 mais dans le chapitre 39 là on parle de Joseph qui arrive en Égypte en tant qu'esclave voyez-vous quelque chose, il arrive en tant qu'esclave et il va être pris dans la maison de Potiphar la Bible nous dit que Potiphar travaille dans la cour du roi c'est un officier du roi. C cela n'était pas le, le, le fut du hasard. Ce n'était pas un hasard que ce soit Potiphar qui ait acheté Joseph. Ce qui t'arrive n'est pas un hasard. Dieu a un plan. Il a une gloire. Tu dois t'attendre à sa gloire. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et Joseph va aussi connaître après des situations difficiles. La femme de, de Potiphar va lui faire la couille. Il va refuser. Il va se retrouver en prison Dans une situation difficile Voici l'homme qui arrive Son maître voit la gloire de Dieu sur lui Il voit quelque chose de particulier sur lui Il le positionne à la tête de tous ses employés de maison Et ensuite Il va se retrouver en prison Un problème va arriver Et en prison, il va faire la rencontre De certaines personnes Telles que les chansons du roi Mais voyez-vous cette chanson-là, après l'explication reçue de son songe par Joseph, va sortir, Joseph va lui demander même de se souvenir de lui, il va sortir, on ne va pas lire ces textes-là, si vous pouvez retrouver ça dans Genèse 39, Genèse 40, Genèse 41, Genèse 41. Et donc, il va se retrouver en prison, je veux dire, Joseph va se retrouver en prison, et les chansons vont sortir selon la révélation du songe, selon l'explication qu'il a donnée. Mais il va oublier Joseph. Il y a des situations qui arrivent comme si le Seigneur t'avait oublié. Ou bien comme si ne traite personne d'ingrat. Tout ce que Dieu fait est bon, comme on le dit. alléluia Il a dit quelque part, souvenez-vous. Si, si vous ne voulez pas m'adorer, je vais susciter les pierres pour le faire. Si quelqu'un ne veut pas manifester la reconnaissance vis-à-vis -vis de toi, après un service, ne t'en fais pas. Parce que très souvent, nous voulons, nous voulons que les choses se passent à notre manière. Alors que Dieu veut faire les choses à sa manière. Et c'est ce qui va se passer effectivement dans le cas de Jairus. Il a sollicité le maître, Jésus-Christ, je reviens encore sur les terres de base. Il a sollicité le maître. Il aurait voulu que le maître aille rapidement parce qu'il a dit, viens vite, pour que ma fille soit guérie. Mais un événement va se produire en chemin. Il va le retarder. Et des gens vont venir les sévères russes pour dire ce n'est plus la peine. Donc, on peut dire aussi que le cas de Joseph, ce n'était plus la peine. Celui, voilà quelqu'un qui arrive et puis il est jeté en prison. Son maître qu'il avait élevé, son maître qu'il qui, qui estimait bien, qu'il avait mis à la, à la tête, en tout cas de, de ses employés, qui était chef des employés de sa maison, va donc le jeter en prison. Qui pourra le sauver Les chansons aussi à qui il a rendu service, en lui expliquant le songe. Et en lui disant, souviens-toi de moi. Lui aussi, il sort... Il oublie. Il est ingrat. Il n'a pas été reconnaissant. Joseph, certainement, humainement, peut dire, mais ce homme-là, il est ingrat. Je lui ai dit, il se souvient de moi. S'il sort, qu'il explique ma situation. Mais vous savez, la gloire de Dieu est un mystère. La Bible dit, c'est à vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux. C'est ce que Jésus a dit à ses disciples. La gloire de Dieu, sa manifestation est mystérieuse. Regardez bien. Joseph aurait voulu que les chansons expliquent sa situation au roi Pharaon pour qu'à travers cette relation, il sorte de la prison. Mais imaginez-vous un seul instant, si ça devait se passer comme ça, peut-être que le roi va demander à ce dernier, <coughs> excusez-moi, mais qu'est-ce qu qu'il a fait pour se retrouver en prison Et il va certainement lui dire, bon, voilà, c'était l'employé de ton serviteur Potiphar, Il dit, mais bon, et qu'est-ce qu'il a fait pour se retrouver en prison non, il a tenté de violer sa femme, de sauter sa femme. Et c'est tellement qu'on dit Ah bon, mais qu'il pourrisse en prison. Ça pourrait se passer de cette façon. Dieu est plus sage que nous. Il sait comment. Ce ne sera pas glorieux, selon Dieu. Mais pour que la gloire de Dieu éclate. Il y a des mystères, il y a un contour, il y a des situations qui arrivent pour, pour nous faire voir comme si la, la, la chose va s'empirer. Ici, c'est comme si le cas de Joseph allait s'empirer. Voilà quelqu'un qui a rendu service à les chansons. Les chansons qui était son dernier espoir, va, va l'oublier. Mais Dieu ne l'a pas oublié. Je veux te dire que Dieu ne t'a pas oublié. Ton Dieu a les regards sur toi. Ne pense pas qu'il t'a oublié, non « Ne pense pas qu'il t'a oublié. Attends-toi à sa gloire. »« Joseph qui ne savait pas qu'une gloire de Dieu arrivait sur sa personne. »« my God, Jesus Christ. »« La gloire de Dieu est à ta porte. »« Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. »« Attends-toi à la gloire de Dieu. »« Attends-toi à la gloire de Dieu. »« C'est le thème qui m'a donné ce soir. » Attends-toi la gloire de Dieu, je ne sais pas comment ça va se passer, au nom puissant de Jésus-Christ, l'adoratrice dont la fille est malade. Voyez-vous, de attends-toi la gloire de Dieu. Tu as sollicité le Seigneur, tu as informé la plateforme, nous, nous sommes levés dans la prière, nous avons soumis la situation à Dieu. Le skin de low shaba, comme Jairus, qui a sollicité le Seigneur pour dire Seigneur, secoue ma fille. Mais voici qu'en chemin, Jésus va être retardé par une situation. Et le cas de la fille va s'empirer. Mayon de Brace. Mais regardez quelque chose, la Bible dit, lorsqu'il va finir avec cette femme qui a perdu son sang pendant 12 ans, il va donc aller maintenant vers Jairus. Mais en chemin, des gens vont venir pour vouloir décourager Jairus. Pour dire, voilà, ce n'est plus la peine. C'est vrai, tu vas solliciter, Mais il si n'y a plus rien à faire, ta fille est morte. Ne te laisse pas décourager par les circonstances. On a cette prier. Tu peux voir que la situation ne s'est pas améliorée. Mais ne te laisse pas distrait par ce que tu vois parce que la gloire de dieu ne tient pas compte de ce que tu vois la gloire de dieu tient compte de ce que Dieu veut accomplir et cela dépend de sa volonté non pas de la tienne cela dépend de sa volonté cela n'a rien à voir avec ta volonté mais cela a besoin aussi de ta foi la bible dit lorsqu'ils sont venus vers jarus et qu'ils ont dit ce n'est plus la peine voici ils ont donné cette parole de découragement à Jairus, mais Jésus tenir compte de ces paroles. Il ne va même pas regarder à ces personnes, à ce que ces personnes ont dit. Mais il va dire simplement à Jairus, « Crois seulement et elle sera sauvée. » C'est ta foi qui va changer la situation. « Crois seulement et elle sera sauvée. » Ce qui intéresse le Seigneur, ce n'est pas la situation. C'est ta foi par rapport à la situation. C'est ta foi devant la situation. Ce qui intéresse le Seigneur, ce n'est pas la situation. Ce n'est pas le vent. Ce n'est pas le tourbillon. Ce n'est pas l'ennemi. Il ne s'est même pas intéressé à ceux qui sont venus décourager Jairus. Il lui a même pas dit, mais vous êtes des sorciers. Pourquoi venir venez les décourager Il m'a sollicité. Parce qu'il voulait briser la foi de Jairus. Que ta foi ne défaille point. Regardez quelque chose. La Bible dit. Jésus-Christ va dire un jour à son serviteur Pierre. Et dit Pierre, Satan a voulu te cribler comme du froment. Mais j'ai prié pour toi. Pour que ta foi ne défaille point. Satan a lancé, a lancé, lancé un défi. Satan s'est engagé à te détruire. L'ennemi s'est levé contre toi. Mais ce que moi j'ai fait. C'est de protéger ta foi. Mais pourquoi il dit j'ai tué l'ennemi. Et tu n'auras plus de soucis. Et souvent, c'est ce qu'on veut. On dit, non, s'il y avait plus de sorciers dans ma famille, là, là c'est OK, c'est réglé. Non et il y a des gens, par exemple, qui, qui, qui font des prières pour demander simplement que tous les sorciers meurent, tous les sorciers de la famille meurent, ou tous les sorciers de la terre meurent. Mais ce n'est pas possible. Laisse-moi vous dire une chose. Le sorcier, c'est quelqu'un qui est habité par un esprit, qui est l'esprit de la sorcellerie. Donc, si une personne, un sorcier meurt, alors l'esprit de la sorcellerie va quitter cette personne et va aussi habiter une autre personne dont le cœur, disposer à la sorcellerie. Il y a l'esprit de la sorcellerie, puis il y a le sorcier. Je sais que dans certains cas, le Seigneur peut te venger. En lui-même autant la vie à ton ennemi. C'est possible. alléluia C'est possible. Mais cela dépend de lui. Il ne doit pas se jeter pour que nous demandions aux gens de mourir. Il dit à moi la vengeance, à moi la Comment il va t ton ennemi là? Ça dépend de lui. Mais ce qui l'intéresse sur toi, c'est sa foi. C'est ta foi en lui. La preuve, vous voyez, avant que Jairis, n'arrive, c'est il y a une femme en chemin qui a posé un acte de foi. La femme a une foi. Il dit, ma fille, ta foi t'a sauvée. Ce que le Seigneur recherche, c'est notre foi. Cette femme a perdu son sang pendant 12 ans. Et lorsque Jésus va arriver chez Jairus, finalement, il va guérir la fille. Des hommes vont le encore le décourager. Il va utiliser un langage qui n'a rien à voir avec le langage humain. Il va dire la fille dort. Alors que eux tous étaient conscients que la fille ne respirait plus. Selon les hommes, la fille était morte. Le diagnostic était déjà fait. La fille était effectivement morte. Mais Jésus dit que la fille dort. Le regard du Seigneur sur ta situation n'est certainement pas ton propre regard sur ta situation. C'est pourquoi il dit il ne veut pas que tu regardes ta situation, mais il veut que tu gardes la foi devant ta situation. Il ne veut pas que tu regardes, parce que si tu regardes la situation, tu vas perdre la foi. Il savait que ceux qui étaient venus chez Jarus étaient venus pour porter un coup fatal à sa foi. Jarus a eu foi, c'est pour ça qu'il a sollicité. C'est pas ta foi que tu as invité le Seigneur à venir régler ta situation, Continue dans cette même foi. Espère, espère. L'espérance de la gloire. Ce soir, attends-toi la gloire de Dieu. Joseph est resté en prison. Écoute-moi très bien. Joseph est resté en prison. Mais je sais une chose Joseph n'a pas abandonné la foi. Il pourrait peut-être dire, mais pourquoi cet homme m'a oublié Pourquoi cet homme a été ingrat Pourquoi il ne m'a pas, pas aidé Je lui ai demandé de se souvenir de moi. Si la riche Pharaon, qu'il parle de moi pour que je sorte de la prison. Je n'ai personne d'autre ici. Celui que je connaissais, qui m'avait à un moment donné aimé. Mon maître, il m'a il, il injustement jeté en prison. Mais laisse-moi te dire une chose. C'est vrai, on a jeté injustement en prison. Mais ton Dieu est juste. Il te justifiera. Pas ta foi la dit c'est pas la foi que nous sommes justifiés hallelujah hallelujah ta foi te justifie ta foi te justifiera ta foi te justifiera conserve la foi c'est pourquoi j'ai dit attends toi la gloire de dieu mais en conservant ta foi attends toi la gloire de dieu attends toi la gloire de dieu ne regarde pas la situation mais regarde regarde à ton dieu et les regards fixés vers lui de la même manière tu l'as sollicité Continue ainsi de le solliciter. Continue ainsi de rester dans sa présence. La situation peut s'empirer. Pendant que tu pries, tu peux avoir l'impression que la situation n'a pas changé. Que la situation s'empire. Comme le cas de Jairus. Avant que Jésus n'arrive, la fille était en train de mourir. Elle n'était pas encore confirmée morte. Mais il arrive, Jésus arrive, on dit qu'elle est totalement morte. Mais c'est là où la gloire de Dieu va se manifester. Là où Joseph était en prison. La Bible dit dans Genèse 41. Au bout de deux ans, au bout de deux ans, c'est vrai, les chansons l'avaient oublié, mais vous voyez, c'est même même chansons là. Lorsque Pharaon lui-même va faire songe et sera troublé par le son, vous voyez, qui a envoyé le son pour troubler Pharaon? C'est le même Dieu. Il a créé cette situation pour glorifier son fils, il a créé cette situation pour sa gloire. La situation qui est arrivée. La situation qui arrive est pour sa gloire. Mais comment la gloire se manifester? Cela ne dépend pas de toi. alléluia Comment la gloire va se manifester? Ce n'est pas, pas, pas, pas ta question. Ce n'est pas ta question. Ce n'est pas ta préoccupation. Ta préoccupation, ce qui préoccupe le Seigneur devant, ce qui le Seigneur pour toi, c'est ta foi. alléluia Il dit, continue de croire. Il dit, crois seulement. Et je suis convaincu que Joseph est resté dans la foi. Il n'a pas abandonné la foi. En, en, en prison, il est il resté connecté à la foi au Dieu de son Père. Et le Dieu de son Père se souvient de lui. Quand on lit Genèse 41, nous voyons bien que le même échantillon qu'il avait oublié s'est rappelé de lui face au songe. Cette fois-ci, la situation qui a été créée prophétique, condition... Les conditions d'emprisonnement, les situations, les causes qui ont conduit Joseph en prison. Voyez-vous, regardez bien, si, si les chansons demandaient ou allaient directement dire à Pharaon, voilà je connais quelqu'un, il est justement mis en prison. Certainement Pharaon allait demander son casier de judiciaire. Il allait poser des questions. Mais comment, qu'est-ce qu qui s'est passé Mais vous voyez cette fois-ci, quand lui-même il fait un rêve, et qui cherche une solution, il n'y a plus de questions à ce Oh my God! Rabo Baba. Il n'y a plus de questions. Il n'y a plus de questions à poser parce que la gloire de Dieu doit se manifester. Il n'y a plus de questions. Et c'était l'occasion propice pour que la gloire de Dieu éclate. C'était l'occasion propice. Ça pourrait être lent. Ça pourrait être lent parce que la Bible nous dit au bout de deux ans. Ça prend du temps. Certes, je n'ai pas dit que ta situation va forcément prendre ce, ce, le temps. Je dis qu'il un temps. Un temps écoulé, où la situation semblait avoir, ça, ça va empirer. Mais qu'est-ce qui va se passer à la C'est ça qui est important. La Bible dit la fin d'une chose, vous que son commencement. Et à la fin, la gloire de Dieu s'est levée. À la fin, la gloire de Dieu s'est levée. Joseph a été glorifié. Le même échantillon va dire à Pharaon, je vais me racheter. Je connais quelqu'un qui est en prison. Cette fois-ci, Pharaon ne va pas lui demander. Mais qu'est-ce qui s'est qu qu passé pour qu'il se retrouve en prison de quelle de quel nationalité est-il Quel est son casier judiciaire Qu'est-ce qui l'a conduit en prison Il n'aura plus le temps de poser cette question. Il n'aura plus le temps de poser cette question. Il n'y avait pas lieu de poser cette question. La question c'était, qui peut solutionner ce problème Alléluia Qui peut apporter solution à ce problème Et il n'y avait que Joseph. Et voilà comment Joseph a sorti, glorifié. Il est rentré humilié, mais il sortira glorifié. Alléluia Jésus-Christ, de Nazareth, arrivé sur Potiphar, va être humilié par ces personnes qui se moquaient de lui. Des personnes aussi vont décourager Jairus pour le mettre dans un état d'abattement. Alléluia. Laisse-moi te révéler quelque chose sur le mot « abattement » que l'Esprit m'a révélé. Lorsque l'ennemi suscite l'abattement dans ta vie, il veut te faire croire que Abba Père te ment. Est-ce que tu me suis bien Lorsque l'ennemi suscite l'abattement dans ta vie, Regarde bien le mot abattement. Il veut te faire croire que Abba le Père te ment. Donc l'abattement vient parce que certainement tu t'es dit Mais où est ce qui a été dit Où est ce qui a été dit Je ne vois pas l'accomplissement. C'est un état de tristesse. Certainement, où tu te poses la question Mais où est, où, où est la gloire de Dieu Comme si Abba t'a menti. Oh my God! Comme si Abba le Père, notre Père, Abba Père, t'a menti. Alléluia! Mais Abba Père ne ment pas. Abba Père ne ment pas. Et il n'a pas menti dans la vie de Jarus. Jarus a eu confiance en lui, c'est pour ça qu'il l'a sollicité. Laisse-moi te dire, tu as sollicité le Seigneur pour ta situation. C'est avec lui que tu es. Tu l'as sollicité dans ta vie depuis longtemps. Il va te répondre. Attends-toi à sa gloire. C'est le message qui m'a mis à cœur pour te communiquer. « Attends-toi à sa gloire ». C'est le thème qui m'a communiqué ce soir. Je lui ai demandé, « Seigneur, de quoi est-ce que je dois parler ?»« De quoi est-ce que tu veux que je parle ce soir ?»« Quel message voudrais-tu que j'annonce à ton peuple ?»« Qui suis-je pour porter la parole ce soir ?» Mais je voudrais que si c'est toi qui veux que je parle, que tu me donnes ta pensée et me dis, « Attends-toi à la gloire de Dieu ». Cela te concerne adorateur, cela te concerne adoratrice. Attends-toi la gloire de Dieu. Mais ne regarde pas les circonstances. Garde simplement la foi devant la situation. Parce que la gloire de Dieu viendra de sorte à, à, à, à, à te faire louer le Seigneur. De sorte à, à, à, te, à te faire dire vraiment, Seigneur, tu es fidèle. La gloire de Dieu vient de sorte à te dire Mais ce n'était pas possible, ce n'était pas croyable. Voyez-vous la joie dans laquelle certainement Joseph était. Voyez-vous la joie dans laquelle euh, euh, euh, Zaché. Plutôt, euh, Jarus était... Pendant qu'on dit sa fille est morte, il était abattu un moment. Tu verras la gloire de Dieu. Crois seulement. Et tu verras la gloire de Dieu. Attends-toi à la gloire de Dieu. Toi qui as suscité le Seigneur, attends-toi à sa gloire. La Bible dit, il fait tout ça pour sa gloire. Attends-toi à sa gloire. Je ne sais pas comment ça va se manifester, comment ça va se produire. Parce que je ne suis pas Dieu. Mais simplement, ce soir, il me dit de te dire que tu dois t'attendre à lui. Tu dois t'attendre à lui. Attends-toi à lui, adorateur. Attends-toi à lui, adoratrice. Parce que tu passes le temps à l'adorer. Tu passes le temps à l'adorer. Je ne sais pas combien de fois tu as demandé quelque chose que tu n'as pas encore expérimenté. Mais laisse-moi te dire que la circonstance que le Seigneur prend, c'est pour bien arranger la situation de gloire. Voyez-vous, Lord God Jesus christ Il s'est fait les choses. Adorata, adoratrice, adoratrice. Ce n'est pas parce que le Seigneur est lent. Il n'est pas lent. Mais il prend le temps de construire des choses, parce que tu ne sais pas ce qu'il est qu en train de préparer. Puis là, Joseph va te dire, « Oh, cet homme m'a oublié, c'est fini. Cet homme m'a oublié, je suis foutu, c'est fini. » Alors qu'il ne savait même pas que Dieu prenait le temps de préparer une situation de gloire et de sortir de prison de façon à être glorifié. Voyez-vous, lorsque Joseph est sorti de la prison, il va être au-dessus de son patron Potiphar. Il va être au-dessus de sa femme. Il va être élevé. Il va donner le deuxième, la deuxième plus grande autorité respectée en Égypte, après le roi. Voyez-vous cela C'est pour tout cela qu'il a pris le temps. Mais ce qui est important, c'est ta foi que tu dois garder. C'est ta foi que tu dois garder. Joseph est resté dans la prison il n'a pas régné le Seigneur. Malgré tout le temps, tout ce temps perdu, malgré tout ce qui s'est passé, certainement il s'est senti trahi par les chansons. Une deuxième trahison... Son patron, son patron Potiphar, qui l'avait élevé, qui n'a pas pris la peine d'écouter sa version des faits, a pris parti pour sa femme naturellement. Et certainement, Joseph s'est senti trahi là. Il va donc subir cette première trahison, va se retrouver en prison. Et voici encore les chansons ce qui comptait. Va encore l'oublier, va se dire Bon, cet homme-là aussi a été traître, n'a pas été reconnaissant. Laisse-moi te dire une chose. Ne t'attends pas à la gloire des hommes. Mais attends-toi la gloire de Dieu. Attends-toi la gloire de Dieu. Quand on attend la gloire de Dieu, on ne croit ce que tu as bien voulu que je communique à tes serviteurs, à tes servantes. sur cette plateforme. Merci infiniment pour ce message que tu as bien voulu que je le communique de ta part. Toi qui dis que chacun de nous doit s'attendre à ta gloire, que ton nom soit élevé et glorifié. Nous ne savons pas comment la gloire va se manifester, mais ce que nous savons, c'est que ta gloire éclatera. De la même manière que Potiphar, ah, et cela va foirer. Cela va échouer. Il ne savait même pas que quelque chose de plus grand venait. Mais tu t'es glorifié. Jairus a vu la gloire de Dieu dans la vie de sa fille. Sa fille qui avait 12 ans a connu la résurrection. Elle a connu la résurrection. Alléluia. Seigneur, merci de ta grâce. Mon âme te bénit pour ce message. Béni soit tout ce que tu fais au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sois loué, sois glorifié. Je pense bien que ton peuple a saisi ton message. À toi seul, la gloire et l'honneur. Je m'attends à ta gloire et je sais que chacun de nous va s'attendre à ta gloire. À toi seul, l'honneur, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Adorateur, adoratrice. voici ce soir le message que j'avais à vous communiquer de la part du Seigneur. Que Dieu soit avec vous davantage. Attendez-vous à la gloire de Dieu. Que sa paix repose sur vous davantage. Que son esprit soit sur vous davantage. Et restez en contact avec le Saint-Esprit en gardant la foi dans l'espérance de la gloire de Dieu, la manifestation de la gloire de Dieu. Que Dieu nous bénisse et je voudrais vous souhaiter en cette nuit une très bonne soirée avec la paix du Seigneur.